Et eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On continue Taki Park, mon nouveau parc Planet Coaster. Parc d'attractions tropicales, exotiques, ambiance palmier, ambiance flamant rose, ambiance jungle, ambiance glouglou, euh, glou, le bruit de l'eau, etc., etc. Bref, et puis surtout euh, ambiance parc d'attractions familiales et des paysans, pourtant à côté de la ville. Également quelques flat rides et coasters à sensation de prévu à l'instant, vous voyez euh, bah que je commence la décoration de l'armada, la première attraction aquatique, euh, Water Ride, qui vient du mode Classic Rides Collection, dispo sur Eneba, je le rappelle, au prix de 2€ environ. Eneba, partenaire de confiance de la chaîne, vous achetez vos jeux, DLC et cartes cadeaux à prix cassé. Ou sinon, c'est 10€ sur Steam, comme vous voulez, pour, euh, pour ce DLC. En tout cas, magnifique DLC, je pense même que c'est euh, bah le meilleur voilà, de, de Planet Coaster. Bref donc voilà les décos de l'Armada avec les roches, une petite cavité juste après le drop. Je vous montrerai tout ça à la fin de l'accélérer, le résultat en détail. Dans cet accéléré justement, maintenant, on s'attaque à la construction de notre premier coaster. Premier vrai coaster qui plus est est à sensation. J'utilise le vector. Une attraction en acier de chez Mack Rides Launched Coaster. Voilà pour faire un peu le coaster fan. En tout cas, j'espère que je dis pas de bêtises. Il y a comme exemple le Blue Fire à Europa Park normalement. Mais là, dans mon cas, c'est pas du tout le Blue Fire. Hein. Voilà. Euh, donc c'est tout à fait normal. Ceux qui me diront que le tracé euh, euh, n'est pas le même ou quoi. Alors ceux qui diront que le tracé d'ailleurs n'est pas réaliste euh, ou que ce genre de coaster n'existe pas, je vous le dis tout de suite. J'en ai rien à faire. Voilà, j'aime beaucoup. On, on fera un on-ride à la fin de l'accéléré. D'abord, on, on s'attaque à la conception. Par la suite, on va faire la, la décoration. Une décoration vous verrez euh, au final, il y aura une euh, propulsion. Je crois qu'il y a trois loopings ouais. <rire> et une vrille non inversée, si je dis pas de bêtises. Donc ça s'enchaîne pas mal. Vous pourrez dire que ça peut donner la gerbe, mais en vrai, le coaster il est rapide. Il est, ah, il est fluide. Il y aura, voilà, on peut toujours faire plus fluide, mais il est fluide. Il y a le temps de souffler. Et puis en vrai, quand tu montes dans ce coaster, tu sais à quoi t'attendre. Hein. Franchement, euh, au vu de la tête. Vous le verrez par la suite, on le voit de très très loin, c'était totalement le but. Donc là je commence la déco, l'agencement des chemins également. A noter que j'ai prévu une file d'attente prioritaire, j'y ai pensé. Et également une troisième file d'attente bonus, je vous dirai pas encore pourquoi. Voilà, Je vous laisse deviner avant la fin de l'accélérer, dans tous les cas vous aurez la réponse dans quelques instants. Et donc voilà, une file d'attente classique, une file d'attente prioritaire pour les plus riches. Et puis une troisième file d'attente pour d'autres personnes. Je vous laisse deviner avant la fin de l'accéléré dans une petite minute l'occasion pour moi à nouveau de vous remercier pour votre fidélité, vous remercier pour tous vos retours sur ma dernière vidéo Planet Coaster, la première vidéo sur ce nouveau parc, super content, bien motivé, plein d'inspiration, plein d'idées en tête. Euh, ouais, J'ai déjà peur un peu de, de trop en faire, on va faire attention, Alors, on va essayer de structurer euh, tout ça au mieux Et petite mention spéciale avant que j'oublie à Krampus sur le Discord avec le logo et le slogan Taki Taki, sortez les bikinis, ça c'est pas mal, beau clin d'œil. Le Discord est en description, ceux qui veulent le, le rejoindre, n'hésitez pas Donc voilà, au niveau euh, déco de la file d'attente, là je commence un petit bâtiment Il y aura de la végétation, des torches, ambiance jungle le nom de l'attraction d'ailleurs je lui ai donné Green Tentation Puisque l'attraction est verte en mode jungle Et je voulais pas l'appeler Green L Parce que j'hésite même à replacer le même flat ride que j'avais fait sur Mco Park Dites moi ce que vous en pensez C'était le 360 Power euh, que j'avais appelé euh, justement Green Hell Et je pense qu'il aurait sa place dans ce parc Ça lui rendrait un bel hommage en plus Vu que c'était le premier flat ride que j'avais construit il me semble sur, sur Emco Park donc, euh, donc voilà pour le Green Tentation Ce coaster vector avec le on ride dans quelques instants avant ça un dernier accéléré sur une autre partie du parc où j'ai voulu instaurer une petite plage avec euh, Transat comme ça les gens peuvent euh, entrer dans le parc pas seulement pour les coasters mais également pour se dépayser voilà profiter de la vie loin des voitures avec une ambiance euh, plage artificielle euh, chose que Théo Camio m'avait suggéré c'était de faire une piscine alors j'ai essayé mais j'ai pas réussi ça rendait pas comme je voulais donc je me suis dit de faire un, un petit étang artificiel ça fonctionne très bien je vous le montre en détail tout à l'heure. Euh, normalement j'ai pensé à tout au niveau de la sécurité, vous m'en direz des nouvelles. Les toboggans que vous voyez me construire, c'est des toboggans préfabriqués que j'ai chopé sur le workshop. A noter qu'on peut les customiser à notre guise, chose que j'avais fait justement pour Emco Park, mais là je voyais pas l'intérêt de refaire ça, donc je trouve ça très sympa comme c'est. Euh, j'ai tout simplement utilisé les toboggans qui existaient déjà. Par contre j'ai rajouté tous les détails, tout customisé le reste, et puis j'ai rajouté des piliers pour, pour maintenir les, les toboggans. recommencer je sais pas en tout cas les amis on est sur le jeu on est en mode euh, TG de cam je me suis dit vous savez quoi je vais vous faire un petit peu la visite du parc Merci. comme il est en version TG de cam je pense que c'est un peu plus intelligent finalement que de faire des vues tout le temps aériennes et euh, je pense que c'est une bonne solution donc les amis on est toujours euh, on va faire vraiment un petit peu le tour on est donc euh, à l'entrée du parc qui est toujours euh, relativement vide évidemment là pour le coup c'est vraiment pas la priorité on a du coup la nouvelle attraction qu'on voit de bien loin on va en parler parce que euh, cette attraction peut être contestable Et justement j'ai hâte de vous donner mon point de vue Avant que vous me donniez le vôtre euh, D'abord on va commencer par la gauche du parc euh, Parce qu'il n'y a, a pas que ça Alors euh, tout ça vous connaissez déjà J'ai ajouté des euh, les petites barrières Un petit peu euh, barrières aquatiques hein, Comme on peut appeler ça euh, Sur le, le, les côtés J'ai mis des haut-parleurs un petit peu par-ci par-là aussi avec petite musique bien sympa J'ai une question, ceux qui connaissent En fait j'aimerais remplacer ça euh, Vous allez très vite avoir la ref J'aimerais remplacer ça par des canons à eau Est-ce que, j'en ai pas trouvé en fait sur le workshop Est-ce que vous savez si ça existe ou pas Ou est-ce que quelqu'un arriverait à faire ça en 3D Vous savez les canons à eau comme dans tous les parcs euh, Enfin comme tous les parcs En tout cas les parcs euh, où il y a de l'aquatique ou tu sais, tu tournes la manivelle et ça envoie des jets d'eau. Tu sais, genre tu vises sur les gens et tu tires de l'eau. J'aimerais beaucoup ça. Voilà, à la place de ça. C'est ça que j'aimerais faire. Voilà, euh, ici j'ai arrêté de placer des barrières parce que du coup je savais pas si en fonction de ce qu'on allait construire, la plage la petite plage, alors évidemment c'est un endroit euh, décoratif où il y aura euh, absolument personne, hein, puisque du coup il n'y a pas de, de chemin mais du coup voilà un petit peu la plage avec des transats, avec de l'eau qui est pas profonde évidemment, le but c'est pas de se noyer hein, clairement, il y a euh, des toboggans donc là je vous montre un petit peu donc il y a toujours un, des gens pour la sécurité là on peut monter les échelles mais je vous montrerai en vue aérienne juste après parce que là du coup on n'est pas en vue aérienne donc il y a un toboggan là Un toboggan là Le deuxième Et un toboggan un petit ici Voilà pareil tu montes les échelles avec les cailloux Tac là non, je pense que je peux Voilà Yahoo le toboggan Voilà donc la petite, euh, la petite plage La petite euh, piscine euh, On va dire naturelle euh, Comme on peut dire quoi D'ailleurs à noter que pour le RP donc, euh, bon allez je me mets en vue ARN j'ai compris, pour vous montrer en fait, donc j'ai fait une file d'attente entre guillemets, euh, euh, parce que c'est une fausse file d'attente évidemment, mais voilà pour faire le toboggan chacun son tour, toujours un agent euh, de sécurité du parc, et puis là-haut il euh, n'y a pas besoin de file d'attente, c'est un toboggan voilà où les gens ils attendent en bas directement, hop les enfants, tac ils y vont, et c'est plutôt euh, plutôt pas mal ce bâtiment, on va dire, si vous avez d'ailleurs des astuces et tout n'hésitez vraiment pas à me... Proposé en commentaire mais donc c'est un bâtiment pour les employés On va surtout dire que c'est un peu le poste de secours finalement Si jamais il se passe quelque chose à tout moment là les gens peuvent sortir Donc là j'ai mis des, euh, des écrans de projection noire pour, euh, pour fermer Je vous rappelle que je veux que le parc soit fluide Donc le but c'est d'éviter les détails inutiles Donc j'allais pas faire une décoration à l'intérieur hein, À l'intérieur c'est parfaitement vide euh, je vais pas faire bugger le parc juste pour dire que voilà il y a un bureau machin et tout font. Voilà donc voilà au niveau de, de la sécurité. Ensuite on continue tac je me remets en euh, TJ de cam berm. on continue par ici avec le carrousel. Alors euh, le carrousel j'ai réussi à faire euh, ce que je voulais entre guillemets euh, donc c'est pas fini mais en gros j'ai enlevé les bambous puisque j'ai ajouté une nouvelle attraction là bas un autre coaster vous allez voir. Un bébé coaster comme je pourrais l'appeler Mais euh, c'est plutôt familial Vous allez comprendre Mais en fait ce qui m'embêtait avec cette euh, En fait c'est ce qui m'embête Planète coaster a, a plein de défauts quand même hein, On peut le dire on, on va en parler tout à l'heure Parce que je sais que vous attendez tous le grand coaster là bas Et on va y venir Mais c'est vrai que le défaut c'est que si j'enlève ça Et eh ben c'est pas terrible terrible euh, Ça aurait pu hein, Mais c'est carré c'est chiant Donc j'ai réussi à faire une fausse texture on va dire pour euh, en gros faut s'imaginer que c'est à la même hauteur hein, euh, Mais là je peux pas mais Faut s'imaginer voilà, qu'il y a pas de bordure Faut s'imaginer qu'il y a pas ça et que les gens Bah tout simplement euh, c'est un parc d'attraction Donc les gens ils rentrent par là où ils veulent hein. Les gens ils rentrent tac ils s'installent Il hein. a pas de file d'attente ou je sais pas quoi hein. C'est dommage qu'on puisse pas euh, Bah dégager ces plots verts quoi En fait c'est ça le problème les plots verts et les trucs rouges Sans interdit c'est dommage qu'on puisse pas enlever ça tu vois, si chacun pouvait descendre de là où il voulait et tout, ce serait quand même génial. Donc là, pour le RP, on peut s'imaginer ça. Là-bas, encore de la bouffe, très important. La nouvelle attraction ici, on y viendra à la fin. Euh, on en parle à la fin, parce que là, le plus important, ça va être le nouveau coaster. Là, rien n'a changé, à part que j'ai rajouté des arbres. Voilà. Euh... Regardez-moi ça, les gars. Wow <rire> Donc euh, le bateau pirate j'ai réduit les prix mais tout le monde s'en fout J'ai mis des haut-parleurs par-ci par-là Le Jack Sparrow évidemment qui va euh, peut-être euh, partir parce que les gens s'en fichent En fait moi je voulais que les gens y regardent et tout mais tout le monde s'en fout Enfin si ils regardent un peu mais tout le monde s'en fout donc je pense que je vais l'enlever hein. Et comme ça j'aurai pas de problème avec, euh, avec la justice Voilà hein. euh, Et ben, on y vient les gars regardez-moi ça Le Jungle Temptation. Donc ce que je disais c'est dommage qu'on puisse pas enlever les plots verts Là en l'occurrence pour le coaster, j'ai pu les camoufler avec cet encadrement C'est pas mal hein Alors là c'est la sortie hein et là c'est l'entrée Donc vous l'aurez deviné il y a un accès pour les personnes euh, en fauteuil roulant notamment En tout cas pour les personnes euh, à mobilité réduite voilà comment on dit Donc on rentre par ici Écoutez cette musique C'est la jungle Avec une file prioritaire à gauche On va y passer la file prioritaire à gauche, évidemment personne l'emprunte pour le moment. Il y a des oiseaux qui volent, c'est magnifique. Euh, hop, on passe là juste en dessous du. du. du. du. Ah, attention, ça arrive. Incroyable. Let's go! Voilà, c'est beau ça. C'est ça qu'on veut voir, mon pote. Bref, donc là on passe en dessous. Tac, des petits débris. Hop, et on arrive à l'entrée devant les gens. Voilà! Voilà pour la file prioritaire, mais là ce, qu va, euh, ce qui va nous intéresser c'est la file d'attente classique Qui vaut pour le moment un peu plus le coup évidemment C'est par ici Voilà, petite euh, construction euh, fait artisanalement. Voilà, c'est plutôt sympathique Bon c'est un petit peu vide encore une fois, mais si vous avez des idées, moi je suis complètement preneur Là on peut voir le coaster en action Tac, voilà la file d'attente à quoi ça ressemble un petit peu, le temple, voilà là ici l'accès pour euh, fauteuil roulant en tout cas alors forcément le jeu ne nous permet pas de, de faire ça comme on veut donc j'ai dû faire ça de manière artificielle encore une fois c'est un faux chemin euh, et puis là c'est pareil quand on monte en fait à, bah, il faut s'imaginer que là il y ait un accès facile euh, malheureusement on peut pas enlever euh, voilà on peut pas faire tout comme on veut malheureusement hein. c'est un petit peu dommage mais faut avoir un petit peu d'imagination en tout cas voilà pour la file d'attente ça marche plutôt bien Bon et puis pour la sortie d'ailleurs hop ça se passe par ici Voilà les gens ils passent juste au dessus du coaster Tac et puis euh, et puis ça sort par là tout simplement donc, euh, donc voilà assez content Maintenant on va faire un on ride Bam. Hop on va monter dans le Attendez juste un petit truc que j'ai fait aussi juste tout bête Sur les bûches j'ai ajouté ça J'ai fait une arche euh, multipliée x 1000 pour en créer une grosse Vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui connaissent le truc de base euh, voilà et puis j'ai rajouté un petit bateau Voilà Histoire de rajouter toujours des, des petits éléments par-ci par-là au fur et à mesure Sans trop en faire évidemment euh, Donc c'est parti les gars pour le run ride Du Jungle Totation Qui fonctionne très bien Mais en tout cas j'espère que vous allez kiffer Bon visionnage Là, les gens sont absolument ravis. Donc voilà, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai très très hâte, je suis assez curieux. En gros déjà petite chose pour vous préciser un petit peu euh, au début ça ressemblait pas du tout à ça le coaster en fait au début quand je l'ai construit j'avais fait une montée euh, crémaillère euh, donc le classique mais en fait après je me suis rendu compte qu'en effet cette attraction euh, donc le vector c'est une attraction propulsée je me suis dit en vrai c'est un peu dommage c'est un peu dommage il faut quand même que j'utilise la propulsion donc ce que j'avais fait c'est que j'avais fait la propulsion mais ça allait vers le haut donc en gros c'était propulsé mais en, en montant de, en même temps tu vois chose qui en soit euh, est faisable hein, la preuve sinon il nous proposerai pas, mais après je me suis rendu compte que c'était pas ouf, donc j'ai dû encore tout refaire euh, bah, à peu près, presque tout, j'ai dû tout refaire pour faire un peu comme... Finalement le blue fire si je peux me permettre euh, Bien que ça n'a rien à voir Mais faire une propulsion de manière euh, horizontale en fait hein, Tout simplement euh, que ça reste plat Et à la fin de la propulsion là par contre on peut décoller Donc là voilà au niveau fluidité Je vous laisse un petit peu me dire ce que vous en pensez Forcément on peut toujours mieux faire mais à un moment donné J'ai égalisé de partout donc faut pas venir se foutre de ma gueule Il y a des quacks au niveau des loopings euh, Que je peux prendre en compte hein, Par exemple là ça fait tac Je veux dire là, là c'est droit Là ça, ça angle C'est droit ça réangle je peux comprendre que pour vous ça paraisse pas, voilà, c'est pas un U parfait, c'est plus un V. Bon, bah il n'empêche que pourquoi pas, euh, ça fait justement un petit effet. Euh, N'hésitez pas à sortir dans la vraie vie euh, pour ceux qui voudront critiquer. N'hésitez pas à aller dans des parcs autres que ceux que vous allez euh, toujours euh, comme modèle, parce qu'il y a des parcs même du coup qui sont pas par... qui sont pas parfaits dans la vraie vie selon vous les, les, les alors ceux qui vont attention je mets pas tout le monde dans le même paquet. Mais parce que je j'en je, voilà, ai, ai tellement eu ma claque en fait des gens qui me disent à chaque fois, qui me reprochent à chaque fois que ceci n'est pas fluide, que ceci n'est pas machin. Je veux dire, il y a des trucs que je peux comprendre, là j'ai essayé de faire, de faire au mieux d'ailleurs. Mais euh, à un moment donné, frérot, moi, <rire> on est allé entre potes pour se marrer au Alligator parce que c'est à côté de chez nous et voilà c'est fun. Euh, bon, alors il y a des coasters plutôt pas mal, hein, mais euh, par exemple le g pour ceux qui connaissent frérot. Non c'est ça, non c'est pas le g -lock. pas du tout le g c'est un flat ride, non le, euh, le Comet, voilà le Comet pour ceux qui connaissent, frérot, bon c'est pas ça, hein. ça n'a rien à voir, c'est pas, voilà Mais euh, il est beaucoup moins fluide que euh, même ce coaster là, hein Genre euh, vraiment Bon bref, euh, là il y a un petit, euh, com comment vous appelez ça, un airtime, n'est-ce hein, pas euh, Parce que là du coup ça fait un petite, euh, une belle petite chute, là tu sens que le, le, le cul se, se lève un petit peu, donc euh, ça décolle pas mal, c'est plutôt sympa. Donc bon voilà, je vous laisse un petit peu me dire ce que ce que vous en pensez, après je peux toujours modifier le tracé, euh, ceci, étant, euh, ceci étant, voilà moi j'aime bien, euh, ça donne pas non plus la nausée de ouf C'est à dire qu'à chaque looping euh, ça va pas à 100 à l'heure dans le looping T'as le, de, de, voilà, le temps de souffler avant les, les prochains Et puis à un moment donné encore une fois il a des frères y a des coasters où euh, les loopings s'enchaînent et c'est pas un problème Bon encore une fois c'est censé être le plus grand coaster du parc hein. Selon moi ça va être un des plus grands coasters du parc Donc euh, on peut se le permettre Et j'ai envie de dire ben voilà celui qui rentre dedans il sait exactement pourquoi Alors ceux qui diront aussi que les personnes à mobilité réduite n'ont pas à rentrer dedans Alors encore une fois je vous invite à sortir un petit peu de chez vous hein, Des coasters où ça va à l'envers frérot, il y a des gars, ils sortent de leur fauteuil roulant et ils vont dans le coaster sans problème. Ça, c'était le petit point là-dessus, parce que je rigole pas avec la mobilité réduite, c'est un truc qui me, qui me tient particulièrement à cœur, donc voilà, ceux qui voudront critiquer, n'hésitez pas en commentaire, mais vous allez vous faire descendre. Alors ensuite, euh, bah le, nouveau, le nouveau truc là-bas également, je me suis dit pourquoi pas, un petit truc enfantin. Alors, aussi un petit truc, euh, le parc est un peu grand euh, en termes de largeur, euh, et en fait, je pense qu'en fonction des idées que je vais avoir, en fonction des coasters que je vais ajouter, parce que par exemple, j'ai comme projet euh, de créer un coaster avec ça, euh, Comment ça s'appelle d'ailleurs Attends, ne débougez pas. Euh, interdimensional. Voilà, j'ai envie de faire un coaster avec ça et il sera placé là. Euh, la petite R d'ailleurs pour, pour restauration. Je pense que je vais rapprocher certaines choses. C'est-à-dire que ça, là, ce que vous voyez ici, ce sera potentiellement plutôt là. Vous voyez ce que je veux dire En gros, rapprocher un peu de manière à, que ce, soit, à ce que ce soit pardon, un petit peu plus serré. Mais un petit peu plus long peut-être Voilà comme ça le, le but c'est que le parc ne soit pas éparpillé Le but du jeu c'est pas qu'il y ait 50 coasters encore une fois hein, Vraiment j'ai envie de faire ça de manière réaliste Enfin euh, le plus réaliste possible donc, euh, donc voilà Donc là voilà un petit, euh, un petit truc que j'ai appelé le Bamboo Ride Après si vous avez une meilleure idée <rire> Je suis preneur euh, Je suis carrément preneur Donc voilà euh, ici c'est l'accès au staff Donc là hop accès interdit au personnel non autorisé Donc voilà la petite suite d'attente Le Bamboo Ride A noter euh, d'ailleurs j'ai pas mis de panneau euh, ah bah oui mais il est là Là pareil il y a un accès pour euh, les personnes à mobilité réduite En passant par la sortie Dans beaucoup de paris-attractions ça se passe comme ça En gros tu passes par la sortie pour accéder au truc Voilà Je, voilà, je, je, non, mais je, voilà, je, je sais pas s'il va y avoir des commentaires Qui vont me contredire mais si c'est le cas ça me fera marrer euh, Donc là voilà euh, Donc la file d'attente ça passe par ici Donc c'est un petit truc euh, enfantin Ou plutôt j'ai envie de dire pour, euh, pour la famille Tu vois pour euh, les personnes âgées un petit peu Qui aiment bien faire ce genre de choses puis ça reste toujours assez sympa à faire quand même Hop, tu montes par là. Euh... Ah oui, avec un fauteuil roulant, on peut passer par là. Non parce que il me semblait que j'avais mis un escalier et en fait pas du tout. Bon, bah ma foi. Bon bah écoutez, les personnes à mobilité réduite auront le droit de passer par la sortie. Donc voilà, c'est un petit truc tout bête. Euh, hop, je me mets en vue euh, caméra d'attraction. Bon, certains vont peut-être comprendre l'inspiration que j'ai eue. C'est tout bête. Vous aurez compris pourquoi j'ai appelé l'attraction Bamboo Ride. C'est comme ça que je me suis inspiré pour le décor, c'est tout simplement parce que j'ai mis plein de bambous Et donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai enlevé le bambou ici Mais par contre si vous avez une autre euh, idée de nom pour, pour le petit truc n'hésitez pas Donc voilà trois petits tours tout simplement où ça tourne et euh, voilà plutôt euh, plutôt mignon euh, Voilà pas besoin de faire des grands trucs finalement pour faire réaliste, bien au contraire euh, Voilà là je me suis très sincèrement inspiré de Frépertuis hein, Une petite attraction qui fait à peu près la même chose Enfin de manière différente mais c'est à peu près la même chose euh, Voilà certains auront la ref En tout cas voilà pour un petit peu tout ce que j'ai tout ce que j'ai pu faire je suis assez content de, de l'évolution là dans ce petit rouge j'imagine qu'il y aura soit un flat ride donc soit le green l dont je vous parlais donc en gros le 360 power soit il y aura euh, un, un, un truc dans le genre là un bébé coaster. enfin j'appelle ça un bébé coaster je suis désolé <rire> hey, comment vous appelez ça les gars moi j'appelle ça un bébé coaster si vous avez un nom correct à donner à ça parce que comme dit c'est pas pour les bébés <rire> mais euh, bon bref n'hésitez pas à me dire comment on appelle ça euh, Peut-être donc que je rapprocherai le tout etc Donc voilà Si vous avez des idées par contre je suis très preneur Je prends toute critique les gars Peut-être que je me suis mal fait comprendre Enfin je, me, je doute hein. Je pense qu'il y a deux personnes qui n'auront pas compris mes propos Et tout le reste vous aurez compris Mais je prends toute critique hein. Ceux qui diront euh, Alors j'aurais préféré que ceci, cela Moi je prends les critiques Ça s'appelle des critiques constructives Donc ceux qui me diront je ne trouve pas fluide à cet endroit parce que nanana y a pas de souci. Mais moi je parle vraiment de ceux qui euh, voilà qui savent mieux que tout le monde et qui disent Ah non bah alors ça ça n'existe pas <rire> ça c'est pas possible en fait euh, non en fait non non tu vas te taire Donc voilà euh, n'hésitez pas vraiment euh, j'ai hâte de voir un petit peu vos, vos commentaires Et puis euh, voilà on avance tranquillement mais sûrement enfin on avance très vite je trouve parce que je suis très inspiré et ça fait plaisir Encore une fois juste très important si vous trouvez une un jet d'eau manivelle là les trucs là pour jeter de l'eau sur les gens euh, je serai très très chaud, voilà je vous en serai très reconnaissant Allez j'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Et puis à très vite pour de prochaines vidéos, c'était Mkolo Ciao tout le monde euh...